Ouais. Allez on part pour l'iPhone 12 Pro Max, salut à tous Et voilà il vient tout juste d'arriver l'iPhone 12 Pro Max, donc je l'ai pris de couleur bleu pacifique, c'est vraiment génial Je vais donc pouvoir vous faire des vidéos via l'accessibilité avec le lidar, l'iPhone 12 Pro Max je l'attendais pour l'instant, aucune vidéo sur YouTube n'a été faite au niveau de l'accessibilité de l'iPhone 12 Pro Max. On passe tout de suite à l'unboxing. On a un package que l'on reçoit spécialement dédié pour la France. L'iPhone est emballé dans une grosse boîte blanche, un peu épaisse. Par contre, lorsqu'on ouvre cette boîte... Et voilà La bête L'iPhone 12 Pro Max couleur pacifique vous fais un bisou bon on l'enlève alors voilà donc la boîte de l'iPhone 12 oh là là déjà la boîte je peux vous dire dans la main elle est énorme donc l'iPhone 12 pro max c'est ça une couleur la boîte est noire avec un fond bleu l'iPhone en fond bleu vraiment regardez ici l'épaisseur de cette boîte elle a vraiment changé c'est tout fin ça fait tout juste un quart de doigt. C'est vraiment énorme. Il y a toujours le blister. Le fameux blister qu'on se régale d'enlever à chaque unboxing d'iPhone. Vraiment, c'est le top. J'ai vraiment hâte de vous l'ouvrir. Alors, par contre, pourquoi cette boîte blanche que l'on reçoit seulement en France Car en France, il y a une législation qui dit que tout appareil livré doit être équipé d'un casque. Donc, ici... On rencontre ce fameux casque les AirPods filaire donc on a le casque au fond de la boîte voilà pourquoi on a une boîte blanche un peu énorme qui pour ce coup là n'est pas forcément écologique c'est comme ça c'est une obligation d'Apple de livrer un casque filaire avec son iPhone passons maintenant au petit ASMR la fameuse ouverture de l'iPhone 12 Pro Max. Bleu pacifique les amis. C'est parti. Voilà donc cette boîte. Toute lisse. Que je vous montre ici de très près. Allez. Passons à l'ouverture. Petite touche très sympathique. Sur le côté de la boîte, on a la pomme qui est de couleur bleu pacifique, couleur de l'iPhone. C'est vraiment génial. Comme d'habitude, on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Passons les amis à l'ouverture de cette boîte. iPhone 12 Pro Max. Et voilà donc l'iPhone 12 Pro Max, couleur bleu pacifique. Il est vraiment énorme. C'est vraiment impressionnant de l'avoir en main. C'est vraiment ultra beau. On refait ensemble un tout petit coup d'ASMR, le dernier pour la route, pour découvrir l'écran. Voilà les amis, donc, l'iPhone 12 Pro Max, il est vraiment ultra, ultra beau, il est vraiment génial, on va tout de suite passer à l'allumage les amis, au premier démarrage. 34. Merci Voilà donc si vous voulez que je vous partage ce fond d'écran magnifique, n'hésitez pas donc à me le dire. Je vous le partagerai avec grand plaisir. Voilà donc le fameux capteur lidar que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo avec la solution détection des personnes. Détection, Activer. Action disponible. détection des personnes. Grâce à ce capteur Lidar, on va pouvoir faire pas mal de choses sympathiques. Voilà donc, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour continuer donc à suivre les vidéos de la Team Vision. Venez nous rejoindre pour voir les prochaines vidéos accessibilité sur l'iPhone 12 Pro Max. A très vite les amis, merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Bisous à tous, prenez soin de vous et à bientôt pour cette prochaine vidéo. Salut à tous.